Salut. Avant que la vidéo commence, j'ai trois trucs à vous dire. Premièrement, un grand merci à tous les retours que vous avez fait sur mes premières vidéos. Ça m'encourage énormément pour la suite et franchement, vous êtes géniaux. Deuxième chose que j'ai à vous dire, on est très mauvais sur CS et on fait pas exprès d'être nul. On aimerait bien progresser et faire une série où peut-être on monte en rank Si ça vous intéresse, on la fera, pas tout de suite, mais plus tard. Et troisième chose qui est très importante, c'est que c'est pas moi qui ai monté cet épisode. Toutes les vidéos de la chaîne ont été montées par moi-même, mais celle-ci sera montée par Fightox. Donc n'hésitez pas à dire en dessous si vous préférez ce montage-là, si vous avez des choses à lui reprocher pour qu'il s'améliore. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Je lui ai dis de rien changer, de faire comme lui, il le sent. Voilà. Vos pronostics sur cette game 16-0 pour nous. Easy. Minimum, c'est Tu penses easy. Tu les attestes, ils sont bons ou pas Franchement. C'est ça qu'on veut. Pour la peine, je mange un bonbon. Regarde, tout à l'heure, je vais manger un bucket de KFC complet. Bah, juste parce que tu fais de la pub pour KFC, moi je vais dire que je préfère McDo. Voilà. Eh, je McDo c'est bon. Tu vois le panneau à côté de toi J'ai envie de faire ça avec toi. Juste en mode... Attends, de quel panneau il parle le garçon <rire> et là, je vois quoi Je vois une fille et un garçon ils se tiennent la main en mode Oh, c'est trop mignon Plante sous le caillou, sous le caillou Mais quel anus Je propose qu'on qu exclue Fightox de cette game parce que, à cause de lui, il y avait 7-1 Attends, il est con Oh ah non c'est moi il a, il a, il a, il a j'avais okay. même pas mis sous le caillou Alors ça veut dire que si tu l'avais mis sous le caillou il n'aurait pas vu Fightox, euh, merde quoi ça, ça fait, ça fait. Putain t'as chier dans le ventilo mec T'as chier dans le ventilo Oh, oh j'ai une image bro Et tu sais tout qui se fait propulser le repas de famille qui part en freestyle Papy qui mange sa crème de marron qui n'est plus de la crème de marron Ah par ça... contre je, je, je frise de ouf par contre c'est horrible Tu frisonne Je crois que je vais... faut que je fasse un truc et je pense que ça ira mieux Tuer toute sa famille qui utilise la côte dans la maison. <rire> <rire> bon ça va OUI Je suis mort Ça va, <rire> ça va, <rire> ça va <rire> Ouais mais moi j'ai pas de... Je peux plus rien faire c'est relou mon jeu il veut pas se quitter Bah sinon euh, le bouton... Euh... Magique, je peux pas faire ce bouton magique. Si je fais Alt F4, vas-y, il a fait le bouton magique. Ça m'a fait peur la balançoire, wesh, wesh, wesh, wesh, mec, ça me fait peur. Je m'en vais. <rire> les fleurs, elles étaient dessinées avant. Non, je oh là. Mmh. fais tomber ah. les arbres, Oh là là là. la. Mais ta gueule, <rire> arrêtez, arrêtez d'être comme ça avec moi. C'est comme devant les lions, tu te retournes pas. Hein, <rire> moi les lions, je les mange. Manche suivante. <rire> oh, là là, oh, là, oh Oh la la, oh la, oh la le con T'es prêt, t'es prêt, t'es prêt, le es prêt. Jump for the white, jump for the wax oh, <rire> oh my god Oh my god Je pense qu'on on va avec la prochaine game hein. ouais. <rire> Faut pas partir comme ça les gars Ça rush grave au middle Mec j'arrive, oh, je non. suis caché Je peux, peux pas sortir moi Ça va faire revente, ça va sur vente Ça va sur vente, vente. vente. d'accord je du ventre. Hein. Il a Oh, j'ai la bombe, j'ai la bombe. On a la bombe. Je l'ai eu, tête. One vent, one Oh, vent. carrément, carrément bien, carrément bien. Merde, j'ai tiré sur l'exprès oh, ah, il, il, il est, est dans leur spawn. J'y vais, il a un AWAP, j'y vais. Oui. Carrément, qu'il a un AWAP Faire tomber la faire tomber. Et pas la chemise. <rire> GG, je le veux. Mais pousse. <rire> <rire> <rire> oh. Il, il, il te demande de drop la VP au pire, hein, aussi jamais. Non, non, non. Il <rire> said no. He said no, no, no, no. Il sait, no, non, non. Mais arrête, arrête, l'insulte pas. Je pas si... Oui, ça rush. Ouais sur b. Là, tu vois, c'est sur B. Non, mais on est en silver, donc si ça rush pas un endroit, ça rush un autre. C'est sur B Oui, bah, il y a bah b. non, y'a des. Il y a, tu vois, c'est pas ce qui se passe sur B. <rire> non. Ah, arrête bah, de toucher, mec. Stop hein. doucher, please. Je suis le seul mec qui, qui porte la lunette ici. Oh putain, bravo, oh, bravo, bravo Pytox! Ah, mais c'est sur A? Si c'est sur A, je me pens. pends. Pends-toi. Panda. Plus toi Ah! Ah, y'a un AFK! Combien de mètres carrés tu penses le hangar? Voilà, je dirais. 15. <rire> je m'attendais vraiment pas à une réponse sérieuse. <rire> J'ai regardé. Euh... Ouais, j'ai regardé. Un ah, chasseur d'appart. <rire> J'avais pas de <rire> chute. Chasseur d'appart. Ah ouais, c'est ça. Avec euh... Cyril Henn. Mais c'est pas Cyril Han. <rire> <rire> pas lui, s'il te plaît. Pas lui, pas lui. Mais Cyril Abdoula, c'est vraiment un concert. Cyril Abdoula. À... <rire> euh ouais, je suis avec toi. C'est sûr. sûr. Merci. Je suis à la WAP. Tu m'as grave aidé là. Ouais, mais t'inquiète pas. C'est pour m'aider moi. Nien one nien. shoot. Gigili gig pam one shoot. On est pas, pas un peu en retard au niveau délire. Oh la chance qu'il a eu sur la flash. Non mais oh, j'ai eu peur, hein. j'ai vraiment eu peur. Il a, pris, il, il, a, il a pris mon au. On dirait pas que tu te réchauffes les mains avec le bruit que tu fais. Hein. Il a fait quoi comme bruit <rire> Après, je dis ça, je t'ai mais ça réchauffe les mains. Ok, <rire> okay les mecs. <rire> ok, ok. Ok, ok, ok. à Non. Putain, tu es saut so 2000. <rire> ouais, saut so 2000. Okay, je vais là, il, va être, il sera à gauche. Ouais, à ouais, gauche. Je vois où il face. est où il a le camion. Ah, bah, il est plus là. Petit PD. Petit PD. Je lui chie à la gueule. Tu penses qu'il est allé où Je sais pas. Je pense qu'il est passé par là en plus ce bâtard. Il peut, il peut, il peut être partout. il ils sont pas. dans les murs, ils sont dans les campagnes. Oula, oula, oula. Oui, allez, vas-y, vite, t'as un kit, c'est bon, t'as gagné. king, pam pam Il se courou, se Attention, Putain, j'ai failli te tirer dessus, mascar, tu me stresses. Oh, oh putain, t'as pas dit que c'était une oh. flash. Oh. Ouais, y'en a deux. J'ai donné l'info. Oui, j'ai donné l'info. Il y en a un port aussi, merci. En attendant, entre le lapin de Mascard, le chat et la grenouille qui me regarde, je suis extrêmement stressé. Y'a pas qui en vente Ah Non, il ah juste... y Effectivement, y'en a, a plusieurs middle. Oh, vous avez la bombe, t'as la bombe, as... Oh, bah, Ah quoi. bah, je ne l'ai plus Eh, vas-y, je joue à P90. Et <rire> je, je vais rush ah, Mais on oh, gagne je vais rush porte hein Bah oui, on gagne Bah oui, bah, on, oui on gagne On part en défaite au début Ouais mais, mais euh, regarde j'ai un petit icône euh, smiley du coup bah forcément on gagne <rire> je trouve ça logique <rire> je comprends de ce qu'il me dit bordel Oh j'en ai eu un mais il y en a un deuxième middle les mecs ouais me main un bonbon en forme de bague autour de la langue il est coincé il <rire> ah y en a un euh, main. Main, euh, main il est coincé ah. un bonbon sur ma langue je m'en fiche je <rire> suis sûr que tu veux exprès tu peux l'enlever ah bon Wesh. <rire> wesh Il le mérite. <rire> il, oh il fait quoi illusion VS. Ils ont vexé ah bah ouais, MLG là... Player. Tu as le droit de buter quelqu'un Non non non, ah bah tu ouais. personne, tu personne. Mais si il m'a attaqué. Ouais, mais si tu commences comme ça, ça va faire euh... Il t'attaque? Ouais, je t'attaque, tu m'attaques, je t'attaque, tu m'attaques. Eh euh tattaques moi, je rends J'ai <rire> la bombe, j'ai la bombe. J'ai la bombe. I have the bomb. You have the bomb. Allez c'est moi qui l'ai voilà. eu Voilà ah, Non c'est une merde, il est en dessous de moi. Alors attends, proposez un Bah one shot non non non non, non non non non non, non, non commence non, pas, pas, commence pas, sinon ça va. Bah dites non si vous voulez mais euh... J'ai mis oui. <rire> J'ai pris un deagle. T'as pris un quoi Un deagle. Gueule. Quoi Il a droppé son arbre là vraiment oui, il s'est dit, il s'est dit, eh je te donne mon arme, tu me tues pas. On fait un trade. Faut marcher. Non, faut super marcher. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. J'ai eu l'autre, j'ai eu l'autre. Enfin, j'ai eu les deux, pardon, un coup. Je crois grave en vous, les mecs. Merci, Mascard. Oh, mais coup Oh, là, fight il est au... Dorian, le, on le kick à la fin <rire> Il se fait martyriser par Dorian <rire> Il, il, il t'a fait quoi Dorian <rire> Mais Il me t'a que gueule <rire> <rire> <rire> Et on va mais Il t'a raqueté Oui, <rire> il a raquetté Il lui a dit donne moi ton fric Raquettez les raquetteurs, on perd Noël Ça arrive oh Ah je plante d'abord C'est qui ça Ouais, plante plein Je suis fatigué Faut trouver un jeu de mots avec Dorian Dorian le salgulant <rire> le sale. voilà c'est tout ce que j'avais à dire <rire> mais tu veux pas fermer ta gueule tu parles à qui bah Dorian là c'est un français bah, mute-le mute-le mute mute Oula. on s'en fout de moi je les ai mute aussi il commence à me mais mute-le bloquer les communications moi depuis que je mute tout le monde dans tous les jeux la vie est que meilleure ah j'ai envie de vous mute aussi des fois <rire> <rire> <L 'enfoiré>. <rire> <rire> moi vous êtes les seules personnes que j'aime y en a un qui arrive ok alors non, tu le tues non. quand il arrive. Embuscade, embuscade. Embuscade, go Il t'a tué Non, il y a qu'un derrière J'ai rien compris à ce qui s'est passé. Oh, J'ai trop peur J'ai envie qu'on retrouve ta bonne humeur. Faites une blague à Mascard pour qu'il rigole. <rire> Avec ah, mec. <rire> <rire> <rire> Genre... C'est bon, il s'en est fait une. <rire> il se l'est raconté dans sa tête. toi, ouais. c'est toi qui tue mes poulets depuis tout à l'heure <rire> oh. je, vais... je vais te tuer comme si étais un poulet, tu vois. Donc, allez, allez, quoi. Mascard, ambassadeur de chez KFC, elle se fait tuer tous ses poulets. C'est un, c'est un, c'est un, c'est un, un. Caca <rire> C'est un, Caca un... <rire> <He's> fucking dead. <rire> il dirait Terminator quand il parle. <rire> Oula, putain, si moi j'ai la de Terminator. Comment, comment il s'appelle la meuf qui cherche Terminator Sarah Connor Sarah Connor <rire> C'est Terminator du pauvre Genre on a pas de budget Sarah Connor Attends moi je suis pour que je... je... Mais Sarah toi tu ne le fais pas si mal que ça, le début était pas mal. Sarah Connor Non c'est devenu nul. C'est mieux quand tu fais pas exprès. Ouais, Sarah Connor <rire> Ah ouais là c'est <rire> crédible Le mec il est rouillé Sarah Connor Sarah Connor C'est un gros... Oh Je sais, j'ai je... Oh <rire> C'était un rose sans <rire> as sa le beau. T'as vu sa Il Y'a un trou et au alors milieu. C'est <rire> magique les gosses. Bah le gosse qui ouais, joue ouais. à cette marelle, s'il voit, voit un trou et qu'il y joue, c'est qu'il est con. Non, c'est drôle. Faubo. Je l'ai. Je crois que je... Ça c'est toi Mascarde Un faubo. <rire> <rire> <rire> AFK, ah. AFK Il est pas AFK, je l'ai regardé Ah mais si il est peut-être AFK en fait ah oh ouais 4 <rire> Allez 4. Allez tu, tu peux le faire <rire> C'est mon cul qu'il a AFK Si, bah FK. Ah merde, je suis allé voir dans notre spawn <rire> <rire> J'ai un Glock 18 stat track Breuer oh, Et il a marqué <rire> Error <rire> Et bon on fait exploser la bombe <rire> ah C'était quoi ta Oh le train qui passe là, tu t'arrêtes, merci. Le train qui passe comme le temps de votre <rire> vie de merde. BBBB! <rire> BBB! Allez, tu me pas comme ça. J'étais sûr, sûr que t'allais dire ça. Y'a un mec derrière la porte, mascarte. je sais. Moi je savais pas. Moi je savais, parce que j'ai regardé ce que tu faisais. <rire> Donne ta, moi, ton, je... ton adresse exacte. C'est euh, circulaire du noyer. En fait, j'habite sur un rond-point. <rire> du coup, c'est pour ça. Hey, il peut y avoir un petit style d'habiter sur un rond-point. Moi, il y même avait... personne qui vient là-bas. J'ai rien compris ce qu'il a dit. Mais jamais personne qu qui jamais vient longue A. Je suis toujours tout seul long A, il y a personne qui vient, il y a aucun ennemi. C'est pas drôle. Je suis regardé un rocher là, je lui parle. Oh bah si j'ai tué quelqu'un. Voilà je t'ai dit ils A. Ah, ah y a un flash Can I get the hope, please ah. <rire> Négatif Négatif Mets toi une petite gifle pour te réveiller Mais non je vais venir Où va-t-on Je sais pas Oh putain les gars le, le dynamiste là vous êtes trop mmh. ouf hein Mec je suis pas bien là Pourquoi Je <rire> sais pas je me sens mal j'ai envie de On On se secoue ta tête <rire> C'est comme les canettes, mec, tu secoues, tu secoues, tu secoues, en plus y'a tout qui part et <rire> ça va mieux. T'as trop bu hier Non. Je pas de rien. Bah voilà, c'est ça, faille euh, <rire> Fallait boire plus. Je reviens.